Les collections Les bibliothèques universitaires vous proposent des livres et des BD, des revues, des films documentaires ou de fiction et des thèses. Ces collections sont autant numériques que physiques et concernent toutes les disciplines enseignées à l'université. La plupart sont en salle et empruntables ou accessibles en ligne. Pour trouver un document, utilisez le catalogue des bibliothèques à partir de notre site. Ou solliciter un ou une bibliothécaire. Si nous ne l'avons pas, nous pouvons l'acheter ou le faire venir.